Si vous en faites un petit peu beaucoup, énormément, pas du tout, vous avez envie, etc. Venez en discuter avec moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup beaucoup. Donc avant de commencer par l'IRES framework, on va regarder un petit peu côté Django comment, comment les choses se passent. Et donc pour Django, l'authentification en général est relativement simple. On met, un, on met un décorateur sur les vues. Donc ici on a un login required. Donc il oblige l'utilisateur à se loguer avant d'aller voir la vue. Et euh, bah, quand j'ai demandé à quelques personnes ce que ça faisait, bah, il y en a beaucoup qui disent bah, ⁇ ça s'occupe de l'authentification euh, ⁇ En fait, non, ça ne s'occupe pas tout à fait de l'authentification. Ici, ce qu'on fait, c'est simplement un test de permission, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur est logué ou pas L'authentification avec Django, en fait, elle se passe un petit peu ailleurs, elle se passe au niveau du middleware. Et donc, on a l'authentification middleware qui s'occupe d'authentifier la personne, et derrière, on a des décorateurs qui vérifient les permissions de, de, de l'utilisateur. Donc j'insiste un peu là-dessus. Hein. L'authentification Le, et les permissions sont deux sujets séparés. On a tendance souvent à faire un peu la confusion. Euh, les back de Django, en plus, font les, à la fois l'authentification et les permissions. Donc ça, ça aide pas à maintenir... La, enfin, ça contribue à la confusion. Donc voilà. Donc, bien, bien retenir que l'authentification et les permissions sont deux choses différentes. Donc du coup, côté REST Framework. Donc côté REST Framework, c'est relativement simple. On peut mettre des permissions et des, de l'authentification sur une base par vue. Donc là on a des vues, des vues sous la forme de classes et on a juste à, à déclarer donc les, les classes qu'on veut utiliser pour l'authentification et pour les permissions. Donc Si jamais vous aimez bien faire vos API avec des fonctions, donc il y a la même, on a des décorateurs donc pour, les, pour, pour les fonctions. Et on a également la possibilité donc, de définir toute, toute cette partie-là via des settings. Donc on a dans REST Framework, donc, deux settings pour l'authentification, pour la permission. Et euh, donc ta première question, une question que, que j'ai déjà eue de, de, de certaines personnes, c'est pourquoi est-ce qu'on peut faire ça dans les vues et dans les settings C'est quel est l'intérêt euh, Alors effectivement, à partir du moment où on peut définir ces classes-là dans les vues, on peut le faire de manière globale sur les API. Maintenant le problème c'est que pour un utilisateur qui débute, s'amuser à faire une classe de mixing qui va rajouter les permissions dans toutes les vues et hériter de cette classe, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc du coup on a ce, ce, ces settings-là pour permettre d'avoir quelque chose qui tourne vite et bien l'autre raison aussi c'est que ben, au fur et à mesure que l'API s'enrichit on rajoute des classes, on rajoute des vues on rajoute tout un tas de choses et ben, les settings ici nous permettent de garantir que l'ensemble de sauf si effectivement explicitement on demande le contraire, l'ensemble sera protégé à la fois au niveau authentification et au niveau permission Hop là. Donc, bien retenir, euh, la configuration par vue prend le pas sur la configuration settings. Donc, la configuration settings, c'est celle par défaut, c'est celle qu'il y en a euh, de manière, euh, de manière générique. Et par contre, si on décide de définir, par exemple, de dire, ben non, cette, cette vue-là, par exemple, la vue d'authentification, la vue de login, n'a pas d'authentification ni de permission, c'est la, la, la configuration par vue qui va prendre le pas. Plus. Alors, l'autre question qu que j'ai déjà vu passer, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas ce que Django fait euh, bah, Django a déjà des permissions, Django a déjà de l'authentification, pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas tout ça Alors, je reviens juste rapidement sur ce que fait Django. Donc, on a le middleware au niveau de l'authentification et on a euh, des, des décorateurs pour les permissions. Alors, le problème que ça pose, en fait, c'est qu'au niveau euh, de l'authentification, donc c'est une authentification par middleware. Et cette authentification par middleware euh, bah, devient compliquée quand on veut plusieurs systèmes d'authentification. Donc si vous avez suivi la conférence de ce matin, par exemple, on peut mettre euh, une authentification par token, une authentification basique, une authentification par session, donc celle classique de Django, et tout ça mélangé euh, bah, dans, les, dans les middleware dans la couche du dessus, ça marche pas forcément très très bien. L'autre problème, c'est que l'authentification de Django, en fait, elle est liée, elle est faite et elle est liée pour un utilisateur. Donc, c'est très bien quand on a un site web. Hein, en général, on a des gens en face, ils sont très contents, ils s'authentifient, ils font leurs actions, etc. Euh, maintenant, ben, moi, mon travail, j'ai beaucoup travaillé avec des serveurs qui communiquent avec des serveurs, et le serveur, quand on lui donne un nom, enfin, ça fait toujours, c'est un concept un peu bizarre de commencer à nommer les serveurs, et donc on a ce problème-là que l'authentification Django est trop liée à l'utilisateur ça marche beaucoup moins bien quand on a des automates de build ou, des, ou ce genre de choses. Ensuite, le problème du middleware, c'est aussi un problème hein, que toutes les requêtes, et absolument toutes, vont passer par les middleware. Et ça peut poser un problème si justement on a envie de désactiver des choses par vue. Euh, si j'ai envie que euh, telle ou telle vue, par exemple, n'ait pas cette, une authentification donnée, avec le middleware, c'est juste pas possible. Donc du coup... Euh, pour un site, en général, ce n'est pas forcément un problème. Euh, pour une API, ça peut le devenir. Donc, typiquement, hein, euh, on a souvent des cas d'usage qui sont, euh, sont ceux-là. D'un côté, on a un site classique en HTML avec des formulaires, etc. Il etc. Euh, y, y en a beaucoup qui sont, restent comme ça. Et euh, à côté de ce site-là, on a une API. Donc, on a une API parce que euh, d'autres systèmes extérieurs ont envie de communiquer avec nos modèles. Et, et, et du, coup, euh, du coup, on a besoin d'avoir deux authentifications différentes parce qu'on a euh, deux, euh, on a presque deux sites à l'intérieur d'un seul. Donc, du coup, au niveau de l'authentification, on a trois classes principales euh, qui sont fournies de base dans REST Framework. Donc, on a l'authentification basique. c'est celle où on donne le login mot de passe à chaque requête. On a euh, l'authentification par session, donc là on réutilise ce que fait Django, donc, je vais revenir un petit peu plus en détail dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus euh, et des choses un petit, peu, un petit peu tricky. Et on a euh, l'authentification par token, donc ça c'est très bien pour les serveurs qui veulent communiquer avec des API, euh, donc on envoie un token à chaque requête, le serveur euh, l'interprète. Euh, on a régulièrement des questions concernant l'implémentation fournie par REST Framework donc il faut savoir que les tokens fournis par REST Framework sont très simples vraiment très très basiques c'est voulu, c'est un choix délibéré de notre part donc, pour avoir une maintenance simplifiée donc euh, ils existent, ils sont là, ils marchent ils sont basiques, donc si vous avez besoin d'aller un petit peu au-delà de, de ce que ça fournit, il ne faut pas hésiter à les surcharger c'est fait pour en plus de ce qui est fourni, on a, pas mal de, on a eu pas mal d'activités sur le côté côté authentification. Donc on a un peu de, il y en a certains je connais, d'autres, je n'ai aucune idée de ce quoi ça parle. Donc les OOS et puis les JSON Web Tokens, ça c'est du classique. Je pense que dans le monde du web c'est assez relativement connu. Après il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connus comme le, comme le Digest Authentication, qui lui va permettre d'obfusquer un peu le code. Le, mot de passe qu'on envoie par rapport à du basic rose, et puis il y en a d'autres que je ne connais absolument pas comme Hawk ou Choser bon. ou Knox d'ailleurs donc voilà, donc, on a pas mal de, de, de librairies tierces. donc ensuite il y a un point qui revient aussi de temps en temps, c'est des questions qu'on voit, qu qu voit sur les mailing lists, etc donc, qui concernent les codes retour quand on a un problème de permission d'authentification. Donc le code 403, donc c'est ce qui est alors, renvoyé par l'API par en général quand la personne n'a pas le droit de faire une action. Donc là, la requête a été authentifiée, donc on sait qui vous êtes et on vous dit non, il n'y a, a pas moyen, c'est juste pas possible. Donc ça c'est quelque chose qui est fait au niveau des permissions. On a le 401 donc, qui est à peu près pareil mais côté authentification. C'est-à-dire qu'on bah, a reçu un login de mot de passe et bah, votre compte a été désactivé, vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Voilà, euh, voilà donc là, euh, au niveau REST Framework, donc je, on va voir après pourquoi il y a cette précision. Donc, la requête n'a pas été authentifiée. Et surtout, euh, quand on a ce code retour-là, c'est que la, la classe d'authentification de première priorité, c'est-à-dire la première qu'on a définie, supporte le VVV Authenticate. Donc la précision elle est nodée parce qu'évidemment, on a celle qui ne supporte pas le VVV Authenticate et qui donc, elle, retourne un 403. Et donc, en particulier, c'est le cas avec la session Authentication. Alors, pourquoi est-ce que c'est est cette différence En fait, la session authentication, c'est le système de Django, c'est celui où on va aller sur une page, on va se loguer sur cette page-là, et puis après, on va pouvoir naviguer. Le problème, c'est que euh, cette page-là, en l'occurrence, euh, ben, les navigateurs ne connaissent pas ou euh, ne savent pas où cette, cette page-là est. C'est un login applicatif hein, et n'est pas, pas un login de plus haut niveau comme euh, l'authentification basique ou les tokens. Donc, du coup, le navigateur étant incapable de rediriger l'utilisateur de lui-même à partir de l'entête VV Authenticate, donc on indique simplement à l'utilisateur qu'il bah, qu n'a pas le droit. Donc, c'est de temps en temps, donc, bah, pareil, ça a été évoqué à la conférence ce matin, donc c'est pour ça qu'eux avaient mis donc, le JSON Web Token en première authentification. C'est euh, typiquement pour avoir un 401 quand la requête n'était pas valide et non pas un 403, comme c'est le cas avec, avec ça. Donc Une autre chose aussi à noter, c'est que le 401, donc le fait de ne pas d'avoir un refus d'autorisation, ça correspond en général à soit, par exemple, on a reconnu l'utilisateur, mais le mot de passe n'est pas valide, ou l'utilisateur a été désactivé. Par contre, si vous ne fournissez pas d'informations de, de, de login dans l'entête, vous n'aurez pas de 401 parce que le, on va considérer que euh, bah, ce n'est euh, pas à cette classe là en fait de gérer cette authentification là et va passer la main à la suivante. Et donc s'il n'y a pas d'information d'authentification dans les leaders, chacune va passer la main à la suivante et euh, bah, au final on n'aura pas de pas de 401. On va tomber sur les permissions après. Donc ensuite, il euh, y a un problème qui revient régulièrement, alors qui est lié de manière euh, un peu indirecte et qui est assez, euh, assez un petit peu compliqué, bon, euh, donc qui est lié de manière indirecte à l'authentification, c'est le CSRF. Euh, donc le CSRF, euh, c'est le cross site request forgery, euh, donc qui permet euh, qui offre une protection en fait pour éviter que euh, des petits bouts de JavaScript venant de, de sources un petit peu inconnues euh, s'amusent à envoyer des formulaires en votre nom. Donc euh, maintenant, avec euh, des pages web qui ont euh, des euh, informations de pub qui viennent euh, du monde entier, avec des contenus qui sont plus ou moins heureux et euh, un petit peu de tout, euh, du coup, le CSRF permet d'éviter à ce que n'importe qui envoie des informations en votre nom. Alors souvent, euh, bah, quand il y a un problème de CSRF, les gens disent ⁇ Ah ben bah, c'est cool, on va le désactiver ⁇ donc Django fournit un super, super décorateur pour désactiver le CSRF bon, alors je, je mets de côté les aspects sécuritaires euh, sauf que ce, ce, ce décorateur-là ne fonctionne simplement pas avec un REST Framework vous pourrez essayer de mettre ça dans tous les sens, ça ne fonctionne pas et pourquoi ça fonctionne pas parce que le CSRF est uniquement géré par l'authentification par session c'est vraiment quelque chose de spécifique euh, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, le CSRF c'est pour éviter que du javascript dans votre navigateur envoie des informations en votre nom. Donc ça n'a de sens vraiment que dans le cadre d'un navigateur. Et dans le cadre d'un navigateur, en général, on est sur des, sur des sessions. Euh, par exemple, dans le cadre d'une authentification par token, il n'y a aucun problème de CSRF, il n'y a aucune vérification qui est faite. Par contre, donc le, la petite particularité, c'est que c'est vraiment l'authentification par session qui fait la, la validation du CSRF et non pas le middleware comme Django peut le faire. Et du coup, c'est bien pour ça que le, que le décorateur ne fonctionne pas. Euh, maintenant, donc, concernant les permissions, donc, on a pas mal de permissions euh, fournies de base dans REST Framework. Donc, euh, celle par défaut, euh, bah, c'est qu'on laisse passer euh, tout le monde, et tout le monde a droit de tout faire, donc la Après, on a une vérification sur l'authentification, donc is authenticated, ça correspond au login required de, de, de Django. On a une permission pour vérifier qu'on est un utilisateur administrateur, qu'on est un administrateur, et euh, donc euh, on a également soit on est authentifié, on a le droit de faire des modifications, soit on est simple, simple consultant euh, quand on est anonyme, et on a euh, trois classes qui nous permettent de nous re rebrancher sur ce que fournit Django. Donc côté Django model permissions. Donc ça, ce sont des permissions par modèle pour euh, venant de euh, django.contrib.auth. Donc les par modèle, c'est des permissions que Django fournit de base quand vous créez votre euh, votre modèle, que vous migrez votre base de données ou vous créez votre base de données, euh, vous allez avoir des permissions associées à votre modèle. Donc par défaut, ça va être euh, création, euh, modification et euh, suppression. Donc là, on parle vraiment euh, de la classe. Et donc, ça, ça, ça va s'appliquer à l'ensemble des instances d'une classe. Donc, pour personnaliser ça, euh, donc, hop là, pardon, je reviens deux secondes là-dessus. Donc, le Django Model Permissions, en fait, va prendre les requêtes qui arrivent et va essayer, va interroger les permissions de Django avec les, requêtes, les permissions associées et va retourner le résultat. Donc, pour customiser ça, un petit peu, si on a envie de le changer, il faut jouer sur PermsMap. Et donc là, on voit, donc ça c'est celle qu'on a par défaut, donc on voit que pour la lecture, les options et les requêtes head, il n'y a absolument aucune vérification qui est faite. Pour des requêtes de type post, donc on vérifie l'ajout sur le modèle. Pour les requêtes de type put et patch, donc qui sont plutôt des mises à jour, donc on fait une vérification sur change. Et pour la suppression, donc on vérifie la suppression. Donc pour aller un peu plus finement, on peut aussi utiliser Django Object Permissions, donc qui permet de faire des vérifications de droits par objet, et donc là on descend un tout petit peu plus bas euh, au niveau de Django. Donc derrière, euh, par défaut, il me semble que Django fournit rien, donc il y a Django Guardian ou d'autres euh, systèmes qui permettent d'avoir de des, enfin, des systèmes de, de, de permissions par objet en fonction de, de, de, de critères et d'autres. Alors, il y, a un petit, euh, il y a une petite feinte par rapport à, par rapport à ça. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand on demande un ensemble d'objets euh, sur un point d'API, qu'on demande une liste, euh, en général, on va vérifier qu'on a le droit d'accéder en lecture sur cette liste-là. Mais par défaut, on ne va pas regarder objet par objet ce qui se passe. Et donc, du coup, on a un moyen avec Rest Framework de le faire, c'est qu'on va rajouter euh, donc, le Django Object Permissions Filter. Donc ça, c'est un ce n'est pas, pas de la permission directement, en fait, c'est des filtres, et qui va récupérer l'ensemble des instances d'un modèle, et qui va vérifier, hein, qui va aller interroger euh, les, la classe de permission pour savoir si l'utilisateur a le droit de faire ces actions-là, donc euh, modifier, mettre à jour, etc., objet par objet. donc Typiquement, quand on arrive sur une API, qu'on fait une liste, on récupère la liste des objets à laquelle on a accès. Et du coup, pour vérifier qu'on a bien des droits en accès en lecture donc ici on customise un petit peu le Django Object, euh, le Django object Permissions en donnant euh, des informations, de, enfin une, une permission supplémentaire au niveau Django qui est View donc qui n'existe pas par défaut, hein, qu'il faut créer soi-même et euh, ce qui va se passer, c'est que le filtre va appeler euh, les permissions pour chaque objet, un par un, et ils vont regarder donc, en fonction de ce qu'on fait, si on a le droit de voir, si on a le droit d'ajouter, changer ou, ou supprimer. Donc ça c'est pratique pour travailler sur des listes, par contre, bah, comme il y a des appels qui sont faits pour chaque objet, c'est très coûteux. C'est mieux de le faire euh, éventuellement en amont, de filtrer la requête en amont, c'est beaucoup plus rapide. Euh, des petites euh, blagues qu'on a de temps en temps, c'est, euh, on l'a eu récemment, c'est, euh, tiens, j'ai fait une requête et mes permissions sont appelées 6 fois. C'est quoi l'intérêt d'aller vérifier les permissions 6 fois Il y a un bug dans DRF. Bon, en fait, en fait bon, c'est tout à fait normal. Et le coupable, il est là. Euh, en fait, le coupable, c'est l'interface d'administration euh, par défaut de REST Framework. Et comme REST framework fait plutôt bien les choses, en fait, avant d'afficher cette page-là, on va vérifier que vous avez le droit de faire des actions dessus. C'est-à-dire si vous voulez euh, voir, si vous voulez, donc là, par exemple, on a le droit de créer un nouvel, un nouvel élément. Mais par exemple, euh, si vous devez, euh, si vous allez, par exemple, sur le détail d'une euh, des, des données, euh, que vous avez le droit de mise à jour mais pas de suppression, bah, vous aurez euh, update page euh, et vous n'aurez pas de delete. Et du coup, donc, comme l'API, comme l'interface vérifie ben pour chaque action si l'utilisateur a le droit de faire ou pas, donc on a list, create, uh, delete, mise à jour, mise à jour partielle et, uh, et uh, des options. Donc du coup, on se retrouve avec six requêtes. Uh, et je crois qu'on arrive. Non, il y a combien de temps Trois minutes, ok. Euh, une autre petite blague qu'on va passer de temps en temps aussi, c'est euh, des gens qui viennent euh, râler parce que du coup euh, ils ont customisé leur getObject et euh, ils se rendent compte qu'en fait ils n'ont plus de permission de, de test de permission dessus. Alors en fait la réponse est toute simple, c'est juste à savoir, enfin, juste comme d'habitude, quand on sait c'est toujours facile, euh, c'est qu'en fait euh, quand on surcharge le getObject, le test de permission des objets se retrouve au niveau du getObject. Donc quand on récupère un objet, on fait un test, est-ce que l'utilisateur a le droit ou pas de, de, de le récupérer, et ensuite on avance. Donc quand on surcharge GetObject, forcément, on ne pense pas toujours à conserver cette ligne-là, ou à aller voir dans le code comment c'est fait, et du coup, ben, le test de permission saute. Euh, un autre cas qu'on a vu passer, et là, et là je suis preneur de retour si vous avez des solutions, c'est le cache global. Donc au niveau des, au niveau des middleware de Django, hein, ne fonctionne pas avec les permissions de REST Framework. Donc euh, il doit y avoir des. Voilà, c'est un bug qui est en cours et si vous avez des idées, je suis preneur. Euh, je vais passer rapidement là-dessus. Hop là. Alors je vais faire une petite parenthèse, on va... je vais sortir de un petit peu de, du sujet de la conférence. Euh, concernant REST Framework, euh, donc, Tom Christie, donc, celui qui, a, qui est à l'origine du projet, et, enfin, le, le créateur du projet, donc, a lancé il n'y a pas très longtemps une campagne euh, de, de, pour euh, lever des fonds, en fait, pour travailler à temps plein sur REST Framework et euh, permettre la maintenance euh, au quotidien du, du projet. Donc en fait, ça fait suite au Bodzia Grant, qui a, été, qui a été accepté, donc merci beaucoup Mozilla, qui a été accepté. Donc, du coup, il a quitté son entreprise et il s'est mis à travailler à temps plein sur REST Framework. Et donc, ben, on appelle, si vous utilisez REST Framework au quotidien, n'hésitez pas à venir faire un petit, donner un petit quelque chose pour qu'on puisse continuer le travail dessus. Donc voilà, ben, merci à tous. Je pense qu'il y a un peu de temps pour les questions. Donc, voilà, donc. S'il y a des questions, euh, tu parlais au début de site VSAPI. De site tu as une slide sur site VSAPI. Ouais. Ouais. Et, et en fait, euh, c'est un retour d'expérience là-dessus en fait Les, les gens plutôt font, font les deux en même temps ou alors par les deux ou Alors en général quand c'est relativement simple en fait les deux sont ensemble. Il euh, y a deux voire trois API d'ailleurs des fois. Euh, moi j'ai eu des projets comme ça où il y avait une API pour le front et une API pour euh, communiquer avec d'autres systèmes d'ailleurs. Euh, quand c'est des petits projets euh, du coup euh, on s'embête pas à monter deux, deux, deux, deux sites différents et euh, ça reste vraiment euh, au sein du même. Et comment tu les séparais au niveau package, enfin au niveau application de Django euh, Alors sur les cas simples, on les laisse ensemble. Hein, sinon, après, on peut sortir l'API euh, en séparé et garder les modèles dans le dans le site même. Ok. Euh, J'ai une, une petite question sur euh, le contrôle d'accès. Est-ce oui. que vous avez quelque chose sur le contrôle d'accès ou c'est juste pour l'authentification et l'autorisation Qu'est-ce que tu appelles le contrôle d'accès en fait En fait le contrôle d'accès c'est par exemple moi j'ai l'autorisation mm -hmm. mais est-ce que je peux accéder à une telle donnée ou pas Alors ça c'est le contrôle par... Euh, bah, si tu as l'autorisation oui normalement c'est justement l'autorisation qui fait ce contrôle d'accès en fait les, enfin ce qu'on appelle les permissions du coup euh, Hop là on va y arriver voilà, c au niveau... En fait, ça se passe. Donc, le... il y a Django Object Permission, donc, qui permet de le faire par objet. Euh, quand tu écris, euh, donc là, j'ai pas eu le temps de le montrer, mais quand on écrit des permissions, voilà, tu peux... as la possibilité, par exemple ici, euh, de dire euh, voilà sur un objet donné, euh, je regarde si euh, donc là, je regarde si euh, donc on est dans des permissions euh, safe, donc autrement dit juste des... en lecture. Si on est en lecture, il n'y a pas de problème, et si on est en écriture ben ici, par exemple, je n'autorise que le propriétaire de l'objet à modifier l'objet en question. Donc, quelque part, ça fait du contrôle. Enfin, les permissions font le contrôle d'accès, justement. Okay. Euh, une autre question. Vous avez dit que euh, vous faites euh, contrôle de permission sur, euh, au niveau de, de la vue aussi au niveau du setting. Est-ce que ça ne peut pas faire des confusions si on a des règles qui sont un peu contradictoires alors, au niveau des deux, euh, c'est forcément la vue qui prend le pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu définis quelque chose dans la vue, REST Framework va prendre ce qu'il y a dans la vue. Et s'il n'y a rien de défini, il va, faire un euh, il va en fait, euh, utiliser ce qu'il y a par défaut dans les settings. Donc, c'est forcément, s'il y a quelque chose dans la vue, c'est ça qui va être pris et que ça. Il hein, n'y a pas de, euh, les settings, on les oublie. Et s'il n'y a rien, ça va aller dans les settings. Enfin, ça va jouer à ce qu'il y a dans les settings dernière question, c'est vous avez euh, dit euh, quelque chose sur la CRF, CSRF. Oui. Euh, souvent avec JavaScript on utilise des de cross origin policy pour qu'on puisse accéder à des, des sites web qui sont externes à, à notre site. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dans ce framework pour le cross origin policy ou pas Alors tu as, as un module externe qui s'occupe de ça. Euh, dans l'atelier que j'avais fait il y a deux ans à à Clermont-Ferrand, en fait on l'avait utilisé puisque la deuxième partie c'était un framework React qui était sur un autre, enfin qui tournait en stand-alone et du coup, on, du coup tu as une librairie qui s'occupe des Corses justement euh, j'en ai pas parlé mais côté REST Framework euh, on essaie de garder euh, le noyau vraiment relativement simple ben, pour des raisons de maintenance et pour des raisons de stabilité, par contre on encourage vraiment les gens à faire des, des, des, parties, des librairies tierces et à les mettre dans la documentation de, de REST Framework. Donc oui, il y a du CORS, c'est déjà disponible. Merci beaucoup Olivier.